les pièces de casse-tête commencent à prendre leur place dans leur esprit. Vous savez, pour un enseignant comme moi, c'est là qu'il challenge. Parce que j'ai besoin de déconstruire ma compréhension à chaque fois pour pouvoir faire progresser les gens, de revenir à la base. Il y a un pas à la fois. OK, venez-vous-en ici, venez-vous-en ici, venez vous, ici, venez -vous ici. Toujours un petit peu de connaissance. Viens maîtriser, tu vas apprendre à libérer une perception de toi-même pour manifester cette nouvelle version de toi-même-là. Mais ce n'est pas euh, connaissance et je veux devenir une nouvelle personne, connaissance, je veux devenir une nouvelle personne, connaissance, je veux devenir une nouvelle personne. Malheureusement, peut-être que toi, tu es en train d'écouter cette vidéo-là puis ça, tu fais partie de ceux et celles qui font juste écouter les capsules. Peut-être que tu te libéreras de ton anxiété, de tes crises de panique, de tes dépendances affectives, de tes addictions à l'alcool, à la drogue, aux besoins d'amour, aux besoins de reconnaissance. Peut-être que tu le feras dans cinq ans. Pas à la fois, mais des fois, il faut peut-être se donner le couper d'être derrière. Se dire « Ouais, ok, je pourrais-tu vraiment les appliquer, hein, les enseignements que François partage? »